Bien le bonjour les amis, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va traiter de l'histoire d'un jeu qu'on aime tous ici. J'ai même accordé les lumières, je pense que vous l'avez remarqué, le souci du détail et vous l'avez vu dans le titre parce que après vous avoir parlé des meilleurs montages il y a quelques mois de la licence Call of Duty, des meilleures actions compétitives au lieu de tu vois chercher à aller sur genre ça, les meilleurs clutch ou les meilleurs kilos snipe ou autre. Ça pourrait le faire peut-être à l'avenir, dites-le moi en commentaire. J'ai voulu faire un peu plus d'histoire, creuser et reparler d'une des plus grandes rivalités qui a pu secouer l'e-sport français sur Call of Duty, la rivalité Vitality versus Millennium racontée par l'immense Zach Nani. C'est parti et mes amis, l'histoire commence en 2011. Gotaga sort d'une saison Modern Warfare 3 incroyable chez Apex Gaming où il a énormément remporté en Europe notamment des réflexes GT. Les réflexes GT c'était les LAN à Amsterdam, il y avait tout le gratin européen qui y allait, etc. C'était très très cool. Mais malgré ça, il y a quelque chose qui lui manque à notre ami Gotha. Et c'est pas simplement de gagner, parce que gagner il l'a fait, mais c'était de gagner avec des Français. Parce que sur sa route cette année-là, tu vois, des Français, il y en a affronté et des Français que vous connaissez bien, notamment Loan chez les Anglais de Link Gaming à la EGL5 ou alors un des matchs d'anthologie contre les mythics de Broken Agony, Carnage et DZT alors autant dire que des bons joueurs sur la scène FR il y en avait, en plus il a réussi à gagner la réflexe GT 7 contre eux avec un, un petit c'est fini à la fin c'est fini, c'est mignon mais bon tu sentais que qu il y avait un petit peu de, de tension quoi. Alors en plus étant habitué à ces joueurs là, il décide à la fin de la saison de Modern Warfare 3 de reformer une équipe avec des joueurs FR pour pouvoir assouvir son envie et faire passer un cap à l'esport Call of Duty en rejoignant Millennium, la plus grosse structure française de l'époque. Leur passage chez Millennium sera très remarqué et annoncé en grande pompe et en grand flex avec salaire, Gaming House et l'ambition de tout remporter en Europe, chose qu'aucune équipe FR n'avait fait depuis un an et demi. Et à cette époque, c'était la fameuse période Mythics Black Ops 1 où Gotaga et consorts, et même Reckless, Reckless pardon à l'époque, pas Reckless le joueur, mais Reckless, la structure, avait remporté une Reflex GT, la EGL 2, etc. Bref, franchement, c'était un truc de ouf, les français on était au top Voilà, on prenait nos couilles, on allait les poser sur le front des anglais C'était extrêmement agréable Enfin moi je l'ai pas fait mais je l'ai vécu, tu vois c'était cool Arrive donc le début de saison chez Millennium Et deux grosses équipes à l'époque se partagent l'affiche Epsilon, emmené par Neo, que vous connaissez bien Avec dedans Carnage, Broken, Azox et Hades Que vous connaissez sans doute pas mais qui était vraiment un bon joueur à l'époque Pas du niveau de ceux que je viens de mentionner Mais il était vraiment un bon joueur Ainsi que Millennium du coup, emmené par Gotaga, Loan, Agony et DZT C'était d'ailleurs le roster qui venait de gagner une sorte de pro cup by game one qui allait faire deux les premiers joueurs pro de France etc bref c'était un tournoi un peu pompeux pour le coup mais ils avaient remporté quelque chose donc c'était vraiment sympa et le début de saison n'a pas été malheureusement celui espéré et très vite les résultats des scrims ne sont pas ceux attendus et l'ambiance devient tendue au sein de la team et c'est capital de comprendre à quel point on parle de team parce que c'était des joueurs à l'époque avec des égos monstrueux et c'était comme ça en fait à l'époque tout le monde était sûr de sa force les égos, les égos étaient énormes et donc les clash internes aussi, ce qui donnait très très souvent des changements de roster, la scène code avait une instabilité folle, et si une équipe dépassait les 4 mois ensemble, c'était limite euh, le bout du monde, tu vois, souvent ça splitait après une seule LAN ratée, au lieu de continuer à travailler ensemble, machin, etc. Vu que les joueurs ne se voyaient que toutes les 2 ou 3 mois en vrai, bah très souvent ça se passait en ligne, et en ligne tu connais, dans les groupes Xbox Live, ça pouvait parler dans le dos de l'un dans le dos de l'autre, envoyer des messages pas très sympas sur Skype, etc. Bref, l'hypocrisie humaine dans un monde mêlé d'ego et de qui ne se voient pas beaucoup en vrai pour s'expliquer, ça pouvait donner ça, et après des sessions de scrim contre Epsilon, les joueurs de chez Millenium se rendent compte d'un truc, c'est que ça match plus avec DZT, et à ce moment-là, ils décident de piquer Carnage, qui était dans une forme olympique chez Epsilon. Donc ils sont allés le voir, et lui ont dit toc toc toc, ça te dit un contrat pro, rejoins-nous chez Millenium, on enlève des DZT, etc. En réaction à ça, du coup, des DZT passera de chez Millenium il fera le chemin inverse, et il ira chez Epsilon. Et Néo en fera une affaire personnelle. Ah lui, Néo, ça l'a piqué, de ouf de cette fait piquer carnage à ce moment-là et il décidera de cramer tout son budget annuel alloué par Burn qui était à l'époque un des sponsors principaux de la structure, un des principaux sponsors plutôt, c'est un peu plus français, pour ramener Rambo le Canadien afin de constituer une équipe pour la 4Win2. La 4Win2 était le premier gros tournoi de la saison Black Ops 2, d'accord, c'était un gros tournoi français, ça se jouait dans le 78. Voilà, petit comme quoi il se passe des choses en le 78. Hein, et il y avait grosso modo tout le gratin des gros joueurs. Le jeu était sorti en novembre, le tournoi était en janvier, donc ça faisait plus de deux mois que tout le monde s'entraînait dessus. Il y avait des bonnes équipes. Epsilon comme Millennium d'ailleurs à ce tournoi sortiront en surprise en demi-finale winner face à Agamoniac, voilà mon équipe de l'époque vous connaissez. Epsilon était sorti face à Sensation, le, le, le roster de oxygène qui est devenu commentateur par la suite ainsi que Riskin. Et ils se rencontreront derrière Millennium versus Epsilon en loser bracket, ce qui donnera notamment un match légendaire en termes de tension et d'enjeu avec une des plus grandes célébrations qu'on ait vu à ce jour sur la scène Call of Duty. cette vanne, les mecs, j'avais vraiment bien, bien, bien rigolé. Et vraiment, pour le coup, parce que je l'ai assisté de mes yeux, euh, ce match, c'était il y a plus de 8 ans maintenant. C'est dingue de se dire ça. Et j'ai jamais vu une, une salle aussi électrique, avec une ambiance aussi entre quatre mecs qui s'aiment pas forcément, des tensions, des égaux, des histoires, des vols de joueurs et tout. Quand tu vois les célébrations, ça représentait vraiment la folie que c'était. Donc Epsilon remportera euh, ce tournoi, ce vengeant de Millennium par la même occasion et c'est à ce moment là du coup que la rivalité prend tout son sens et s'envenime. Parce que toutes ces histoires, ce n'était pas forcément que de l'ego ou de l'argent, c'était aussi des confrontations entre des jeunes adultes qui s'affrontent sur le même jeu de... ou bon, en tout cas sur la même licence depuis des années et qui dominaient leur discipline sur une, bah du coup, sur un des jeux les plus populaires à l'époque, portant la scène à un niveau incroyable et qui en ont fait des précurseurs, précurseurs pardon, de la popularité de l'e-sport en France. Je pense que même soirée, ceux qui regardent cette vidéo, il y en a beaucoup, vous avez peut-être découvert l'e-sport français à cette époque, grâce à ses matchs, grâce à ses enjeux et grâce à ses streams et ses folies. Conséquence de ce tournoi, il faut quand même se dire que comme dans beaucoup de disciplines, l'argent fait la différence et on l'a très vite ressenti. Dans les jours qui ont suivi ce tournoi, le roster du Millennium implose totalement, Loan et Agony, son kick, et Broken plus des se voit proposer un contrat pour rejoindre le roster de ce qui donnera à mon sens en termes de talent individuel pur un voire peut-être le meilleur roster français que cette licence ait pu proposer Gotaga, broken dzt et carnage sauf que bon hein, comme dans une équipe souvent il faut du liant il faut peut-être du teamwork faut quelque chose pour que ça puisse prendre et la sauce en l'occurrence elle prend pas du tout poteau <rire> pas du tout le roster est explose sous les problèmes et les embrouilles et euh, la EGL 9, du coup, euh, accouchera de la légendaire histoire euh, du joint de bœuf de DZT avant un match important, ce qui lui fera faire euh, bah, du coup, euh, <rire> une rencontre calamiteuse et leur histoire se soldera au Call of Duty Championship 2013 avec une 24 e place sur 32. C'est pas réellement ce qu'on pouvait attendre d'un des meilleurs rosters que la France ait pu aligner sur euh, Call of Duty. En plus, il y avait eu des petits phases, des petits tweets qui étaient repartis, etc. C'était un petit peu la folie. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Gotaga commence à ressentir le besoin d'ailleurs, et n'en peut plus vraiment de Millennium. Et six mois après les avoir rejoints, il les quitte pour retrouver un encadrement qui est peut-être un petit peu moins professionnel, mais surtout beaucoup plus familier. Il rejoint la team AAA en restant du coup avec Broken, Agony et Azox, le tout sous l'encadrement de Neo D'ailleurs, quand on sait euh, du coup la, la, la, la petite rivalité, enfin la grosse rivalité Vitality versus euh, Millennium, c'est assez drôle de se dire qu'à l'époque dans et FR, sur les autres jeux AAA versus Millennium, bah, ça constituait déjà une bonne rivalité. Et bref, donc du coup, le roster part sur un côté un peu plus familial, peut-être un peu moins talentueux individuellement, parlant mais avec un meilleur travail d'équipe, un environnement plus sain, et c'est ces éléments qui vont leur permettre de redresser la barre de leur saison Black Ops 2. En remportant notamment la SLE 13, donc la Southland Event 13, avant de battre les nouveaux milléniums de Carnage et Riskin à la Skyland 1, et de finir au global, il me semble top de ce tournoi ce qui était vraiment très bon c'était un des plus gros tournois européens qui avait eu lieu sur le sol français à, à Villejuif il me semble c'était et moi j'y étais et j'avais fini huitième voilà pour une petite anecdote mais en tout cas top 4 à cette lane c'était vraiment super et en plus en battant Millennium, donc du coup la boucle était vraiment euh, était vraiment top. Cependant du coup après une courte période de bons résultats les premières difficultés se font sentir et le roster rencontre une première désillusion notamment à la Reflex GT 10 où Gotha s'inclinera en lane pour la première fois contre son petit frère. Plein de résultats du coup européens entre moyens et décevants s'enchaîneront, et le roster fera face à une première réalité un petit peu difficile. Leur teamwork est vraiment bon, mais le déficit de talent individuel leur cause trop de soucis à l'échelle européenne, surtout que pendant ce temps-là, Millennium, eux, ils ont pris Tomé dans leur équipe, et ils enchaînent les résultats de référence avec notamment un top 2 monstrueux à l'EGL 10, ce qui leur donne un petit peu le titre officieux de meilleure équipe française de l'époque, bien que sur la, la scène nationale, Vitality réussissait un petit peu mieux. Car d'ailleurs, Vitality, comme je l'ai dit, continue ses bons résultats à l'échelle nationale, et Remporte notamment le titre de champion de France à l'ESWC 2013. Un titre un petit peu particulier parce que, je vais vous l'expliquer, il y avait un tournoi français qui permettait de se qualifier pour le tournoi mondial, là où il y avait Complexity, Epsilon et Millennium. Voilà, Millennium eux, étaient déjà qualifiés pour le tournoi mondial, donc même si c'était une équipe FR avec trois Français et un Anglais, ils n'ont pas pu prendre part au tournoi FR, ce qui fait que Vitality avait le titre de champion de France, mais sans avoir affronté peut-être la meilleure équipe FR de l'époque qui euh, était Millennium. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié un petit peu plus tard dans le tournoi mondial, parce que lors du tournoi mondial, Millennium réussit un exploit absolument dantesque. Ils battent Western Digital de Zayler, puis ils battent Infuse de 3-0 en demi-finale, pour du coup se qualifier en grande finale contre Complexity, alors que ces mêmes Infuse ont balayé Vitality dès leur entrée dans le tournoi mondial. Donc c'est particulier parce que ça veut pas toujours dire quelque chose, tu vois, mais Infuse balaye Vitality, puis juste derrière, se font totalement balayer par Millennium. Encore une fois, hein, ça veut pas dire que du coup, via cette connexion Millennium était meilleure que Vitaity. Mais si je devais donner un avis, je te dirais qu'en cette fin de Call of Duty Black Ops 2, d'après mes souvenirs, c'était eux, à mon sens, les meilleurs en France. Ce roster était vraiment dingue, même s'ils finiront top 2 derrière les ogres de Complexity. Devant une Paris Games Week, bah en folie, hein. C'était vraiment la folie à l'époque, cette Paris Games Week, avec les commentaires de Zank et Domingo. La scène était tout le temps pleine, il y avait des milliers de personnes. Même des fois, des mecs. ça, ça, ça me fume, Parce qu'en gros, sur la grande scène, il y avait des tournois FIFA, Just Dance, CSGO. Des mecs qui voulaient voir Call of Duty. Venait deux games avant le match Call of Duty, regarder du FIFA et du CSGO pour avoir une place pour le tournoi Call of Duty. C'était pour vous dire la hype de la chose à l'époque. Bref, comme vous l'avez compris, en un an, la rivalité a vécu énormément de tournants. Des joueurs ont été pris de part et d'autre, les confrontations entre les deux ont souvent été électriques, électriques pardon, mais aussi souvent en faveur de Vitality. Toutefois, du coup, à la fin du jeu, comme je vous ai expliqué, je pense que le roster Millennium était quand même supérieur à celui de Vita. D'ailleurs, on embraye sur Call of Duty Ghost, du coup, où le rapport de force va quasi exclusivement tourner en faveur de Vitality. Qui va d'ailleurs rendre la monnaie de sa pièce à Millennium en leur prenant Carnage, puis Riskin, et enfin Tomé en fin de jeu. C'était grave drôle parce que à cette époque, Vitality avait reformé le roster Carnage, Gotaga, DZT Broken qui a d'ailleurs eu un bien meilleur run que la première fois en remportant deux events et en finissant top 9-12 au Call of Duty Championship. Mais en même temps, ils avaient un deuxième roster parce que oui, Vitality à l'époque c'était la mode de prendre deux rosters qui s'appelait Vitality Returns avec des revanchards. Dedans il y avait du Get Some, Deluxe avec qui moi j'avais joué, Agony, Azox. Et à l'époque, si vous vous en rappelez, donc t'avais le Call of Duty Championship qui était souvent fin mars, au milieu de la saison. C'était d'ailleurs assez bizarre. Et il y avait une qualification pour ce Call of Duty Championships qui en général se jouait au niveau de février. Millennium avait monté un nouveau roster, d'accord Avec Riskin, Xerox, Maxi et il me semble Zéro si je dis pas de bêtises. Le hasard a fait que pour pouvoir se qualifier au Worlds, il devait jouer Vitality Returns dont je viens de vous parler. Donc le roster Millennium faisait office office de ultra méga favori avec des résultats absolument énormes en online. Franchement, à l'époque, personne les voyait perdre et à la surprise générale, Millennium s'est fait enculer. Désolé pour la vulgarité, mais je peux pas vous dire autre chose. Ils se sont fait démolir 3-0 sec. Ça faisait mal à voir sincèrement. Et je pense que si vous demandez à Riskin à l'heure actuelle de vous parler de ce match, ah, il va vous dire que celui-ci a dû résonner dans sa tête pendant un moment, le frérot. Bref, donc on peut en déduire que même l'équipe 2 de Vitality dominait son sujet, et Millennium n'investissait plus autant qu'avant dans la licence. Et de toute façon, franchement, c'était sans Gotaga, c'était difficile de rendre cet investissement vraiment intéressant, parce que c'est réellement lui qui a apporté la visibilité, etc., à la structure. Au global, Vitality fera une très bonne saison à l'échelle nationale, malgré des résultats un petit peu décevants à l'échelle européenne, et terminera avec une quatrième place à l'ESWC, ce qui sera ultra décevant pour eux, parce que dans la mesure où ils perdront le titre de championnat, de France contre les Ascensia de l'immense Zyler, puis finiront quatrième du tournoi mondial à nouveau derrière les Ascensia de Zyler. Donc, euh, terrible, même si c'était parmi d'ailleurs de bomber Millennium dans ce même tournoi qui avait présenté un roster français correct pour l'époque, mais pas ouf. Donc, 2014, Call of Duty Ghost, Vitality roule sur Millennium. Millennium ne fait pas une super saison. Vitality, quant à eux, font une bien meilleure saison, remportent pas mal de tournois, s'en sortent vraiment très très bien. C'était propre. C'est là qu'arrive Advanced Warfare, et là, petit coup dur, le début de saison de Vitality est vraiment mauvais. Des résultats contrastés, des changements de roster, plus de suprématie au niveau national, avec Hyper Games qui propose un roster très beau à côté, et de nouveaux joueurs qui émergent, je pense notamment à Melo. Alors en plus, quand à cette époque, Gotha va lui-même dépanner Millennium en ce début de saison à une LAN et remporter le tournoi avec eux avant de retourner chez Vitality et de se remettre à perdre, autant te dire que ça a conditionné l'énorme choc qu'on s'est pris dans la gueule à l'époque. Alors même qu'il s'était qualifié pour le Call of Duty Championship 2015, hein, donc je parle de Vitality, alors même que Gotha était un des fondateurs de la structure, coup de tonnerre énorme sur la planète e-sport français, Gotha quitte Vitality et retourne chez Millennium pour former un tout nouveau roster avec Carnage, Melo et son petit frère Carbone. Et franchement, c'était un réel coup de tonnerre mais aussi un vent frais pour Millennium et Gotha qui avaient besoin de retrouver une nouvelle dynamique, un nouveau projet et aussi de changer d'environnement sans jouer constamment avec les mêmes personnes ce qui est assez drôle parce que, en soi, ce roster se partageait entre deux vétérans Carnage et Gotha et deux pépites montantes Melo et Carbone et c'était franchement une formule qui était assez intéressante, assez intelligente. Le roster va bien fonctionner au début avec une victoire à la Ego qui était une LAN belge avec ensuite un top 2 à la Gamers Assembly en battant le roster Vital de l'époque et d'ailleurs il y avait une vidéo de Gouta avec des réactions voilà hein, c'était franchement assez drôle. Tu m'as vu allonger ou oh pas là Tu m'as vu allonger Ouais j'étais allonger mais tu peux tard on se fait un kill en mode serpent Bref, Millennium avait fini top 2 derrière une grosse équipe anglaise et avait réussi bah, à battre Millennium, ce qui était un petit peu le signe d'un mode ⁇ Ah, Millennium rebat Vitality ah, !⁇ Ah, attention, machin Avant d'enchaîner sur quelques résultats prometteurs à l'échelle européenne, puis de plus en plus moyens, en se heurtant à nouveau à la réalité que beaucoup d'équipes françaises vont expérimenter, le teamwork était bon, mais le niveau individuel était défaillant. Pendant ce temps-là, Vitality va remonter un roster avec une équipe anglaise, comptant parmi les meilleurs joueurs européens, je pense notamment à Josh, et cumulé par mal de résultats sympas, notamment en s'imposant à la Gfinity Pro League Saison 1 puis à la Dreamhack London 2015 en grande finale contre Millennium. Mais oui, parce que si vous vous souvenez, à cette époque, après son roster avec son frère qui n'avait pas fonctionné, Gotha a fait le choix d'arrêter de jouer avec des Français après 3 saisons d'essais. Il va retourner avec des Anglais suite à l'échec du roster avec Carnage, Carbon et Melo et glaner au passage son dernier titre majeur, le titre de champion européen de la saison 2 de Gfinity Pro League, contre. Contre Vitality, oui, oui, mon con. Avant donc de perdre contre eux au tournoi d'après en grande finale, bref vous avez capté, c'est le bordel, tout ça on connaît. mais Vitality versus Millenium ça avait continué avec une échelle différente simplement que Vitality proposait un roster d'anglais Millenium également, sauf que Millenium de leur côté avait Gotha. La saison d'Advance Warfare se termine, BO3 arrive à grands pas, c'est à ce moment qu'un jour je reçois un appel de Néo et qui m'appelle pour me foutre une boule dans la bouche dans un sombre garage de banlieue parisienne, c'est la vidéo de l'annonce du retour de Gotha chez Vitality ça foudroie la scène ainsi que les fesses de Millennium et donne à nouveau de l'espoir à beaucoup de monde concernant les chances d'avoir enfin un roster français brillé au plus haut niveau sur Call of Duty. Carnage, Riskin, Gotaga et Wailers. Les débuts sont assez encourageants et très vite ils se qualifient pour la première saison de la Cold War League, la nouvelle Pro League d'Activision, avec deux autres équipes FR, LDLC et Pulse Gaming. Millennium, quant à eux, se qualifieront également en décidant au passage de prendre un roster monstrueux composé des meilleurs joueurs anglais à l'échelle européenne, entre Swanny, Tomé, Madcat ou Gerd, Autant te dire que le talent ne manquait pas dans cette équipe. Et que ça tirait très très droit tu devais faire un petit peu attention. Vitality connaîtra une saison très difficile en World League. Stage 1, ils finiront 7 ratant les playoffs au passage, malgré une victoire de prestige contre Millennium. D'ailleurs, aucun roster FR ne finira en playoffs, et euh, Pulse finira dernier en nous gratifiant d'un 0-18 de légende, tandis que LDLC finiront avant-dernier. Millennium remportera d'ailleurs ses playoffs de la saison 1 et la coquette somme de 52 000 dollars, ainsi qu'une bonne partie de tous les events où ils se sont alignés à l'échelle européenne, ou presque, tandis que Vitality et Gotha perdront de plus en plus l'envie de jouer. Le French Monster est sur la fin de sa carrière et la fin de la saison 2 de Cold War League les verra finir en 1-17. Le dernier match pro de la carrière de Gotaga ne servant qu'à sauver l'honneur pour ne pas terminer Fanny lors de cette saison. Autant vous dire que quand tu fais 1-17 en saison 2 du coup de la Ligue, bah t'es pas qualifié au playoff. Gotha arrête là. Un monument de l'eSport Call of Duty arrête sa carrière, se remet dans le stream parce qu'il streamait déjà à l'époque mais il laissait un petit peu ça de côté pour la compétition avec euh, du coup euh, H1Z1 sur le stream puis ensuite Fortnite et deviendra euh, limite monument du streaming que vous connaissez tous à l'heure actuelle. Vitality, quant à eux, continueront de soutenir Wailers et de proposer des rosters sur la licence pendant deux ans avant d'arrêter sur World War II. De même pour Millennium, qui s'arrêtera à peu près à la même période. La rivalité, quant à elle, s'arrêtera réellement suite à la fin de carrière de Gotha. Hein, je vous cache pas que sur World War II et ou sur Infinite Warfare, les matchs Vitality Millennium, ça un peu moins de monde. Voilà, <rire> c'est pas pour dénigrer. Hein. Ce qu'on peut retenir de cette rivalité, c'est qu'elle aura fait vivre la scène pendant des années, était symbolisée par les différents changements de team et prises de joueurs et tenait essentiellement à une image de David contre Goliath, Millennium et leur gros moyens, contre Vitaity qui s'est construit petit à petit jusqu'à devenir une très grande structure, et in fine, la plus grande structure e-sport française. Comme vous l'avez également compris, cette rivalité tenait en grande partie grâce à Gotha et les différents changements de structure qui ont animé sa carrière, ainsi que les différents teammates qui ont fait le passage d'une équipe à une autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à vous remémorer cette grande époque code e-sport d'il y a quelques années. Le côté e-sport de ce jeu n'est plus que l'ombre de lui-même à l'échelle nationale, en France, il n'y a plus grand chose d'intéressant qui se passe. Mais il a eu ses heures de gloire et des moments incroyables qui étaient importants de se rappeler. C'était Zach Nani. N'hésitez pas à, en commentaire à sortir votre meilleur souvenir de cette époque. Un qui vous aurait marqué. Il y aurait peut-être des vidéos ou des concepts à sortir à partir de là. Si vous, ça vous a plu, n'hésitez pas à partager à vos potes avec qui vous regardiez ça à l'époque. Ça pourrait être cool. N'hésitez pas à mettre également un petit like et vous abonner. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous